Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour euh, cette première soirée de conférence du cycle sur les, les vertus du soignant, organisée par le CIE. Donc, je me présente, je m'appelle Fabien Revol. je suis euh, le, le nouveau coordinateur du, du Centre Interdisciplinaire d'éthique, calife à la place du calife, et donc successeur de Jean-Marie Violette. Et je suis très heureux de vous accueillir pour cette première série et, cette, et cette, ce cycle de conférences de cette année, organisée par le CIE. Il n'y a pas que ce cycle de conférences, il y a aussi des journées d'études qui ont déjà commencé avec une journée d'études sur les fondamentaux de l'éthique. Euh, au CIE, il y a aussi la, la chaire en master qui a aussi commencé ses activités avec une première journée sur les fondamentaux de l'écologie intégrale. Et il y aura d'autres journées au cours de cette année que je vous invite à regarder dans, ce, dans cette merveilleuse plaquette. Et donc ce soir, je vais donner la parole à, à, à Jean-Marie Gueulette qui va animer ce cycle et, et cette conférence de ce soir, conférence donc de notre très estimé collègue Yann Plantier. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée et un bon cycle pour ceux qui participeront à tous les cycles. Bonsoir, donc comme euh, bon, ça va entre vous, vous le savez, nous avions lancé l'année dernière un, un premier cycle de conférences sur les vertus du soignant. On pourrait dire qu'au départ, c'est parce que ça nous intéressait tous les deux, Yann <rire> et moi, de travailler cette question de la vertu. Et on s'était dit, euh, c'est un peu... C'est un peu farfelu, parce que ça va intéresser personne de parler de la vertu aujourd'hui, mais, mais nous, ça nous intéresse, donc ça c'est au moins pour ça de le fait. Et puis, à notre grande surprise, vous étiez là. Il y avait beaucoup de, beaucoup de monde, et, euh, et donc on s'est dit, finalement, il y avait peut-être d'autres personnes que cela intéresse, et euh, donc ça valait peut-être la peine de poursuivre l'effort, parce que nous étions loin d'avoir fait le tour des vertus qui peuvent être évoquées dans la pratique soignante. Alors C'est pour ça que cette année, nous avons remis le couvert avec trois vertus, la patience, la prudence et la force, qui si vont nous permettre de continuer cette réflexion. dont on peut rappeler que euh, l'originalité, si on peut dire en, en éthique, euh, de parler des vertus, c'est... Euh, Ici, nous allons nous centrer sur le sujet et non pas sur l'action. Très souvent, dans ce qu'on désigne aujourd'hui comme l'éthique, et tout particulièrement dans ce qu'on désigne aujourd'hui comme la bioéthique, on est focalisé sur un geste. Faut-il le faire Faut-il ne pas le faire Est-ce que c'est bien de le faire etc. Sans vraiment prendre le temps de mesurer ce que l'action développe l'expérience chez les personnes qui en sont les acteurs Et donc, quand on s'intéresse à la vertu, on prend les choses tout à fait d'une autre manière, c'est-à-dire que on va dire, au lieu de s'intéresser à des gestes de soins, ici, on va s'intéresser aux soignants, euh, aux soignants dans la durée, aux soignants dans, dans, la, dans sa propre recherche d'une vie qui ait du sens, peut-être pas exclusivement euh, dans son activité professionnelle, et donc euh, nous, allons, euh, nous allons explorer ces vertus alors vous avez bien entendu patience, prudence, force euh, ça ne sent pas particulièrement l'hôpital ce ne sont pas des ce ne sont pas des vertus qui seraient monopole ou privilège des soignants tout être humain est fortement encouragé à vivre euh, la patience, la prudence et la force donc euh, <coughs> nos exposés chercheront à à la fois à présenter les, les enjeux d'une telle vertu, et puis avoir ce qu'elle peut avoir de particulier, la couleur particulière qu'elle prend lorsqu'elle est vécue par un soignant. Alors, sans plus attendre, comme le disent à la télé, je vais euh, laisser la parole à Diane, simplement en rappelant le euh, déroulement habituel de, de nos soirées. Donc, euh, l'orateur lui laisse euh, généreusement le temps de, de parler, d'exposer, euh, ce qu'il a préparé euh, et puis ensuite euh, avant d'entrer dans un temps d'échange nous laissons un petit moment de pause de manière à ce que les personnes parmi vous qui ne peuvent pas rester jusqu'à 8h30 on les invite à partir à ce moment là pour éviter qu'après ça soit une, une assemblée qui s'effiloche donc vous pourrez sortir à ce moment là les personnes qui souhaitent rester préparent un peu leurs leur questions leurs réactions et puis ensuite on entre dans un dans un échange qu'on aime beaucoup envisager, pas simplement comme des, des questions à l'intervenant, mais plus comme, des, comme un échange, euh, la plupart d'entre vous, vous êtes euh, dans le métier du soin, vous allez entendre un philosophe, euh, bah, comment ça résonne chez vous, qu qu'est-ce qu que ça réveille, qu'est-ce que ça euh, suscite comme réflexion à partir de votre propre expérience. Et ce qu'on peut vous promettre, c'est qu'à 8h30, exactement, ça sera fini. Voilà. Donc nous écoutons euh, Yann, qui est philosophe dans cette maison, euh, depuis fort longtemps engagé dans le travail de, de recherche et de formation du CIE, mais qui est euh, principalement enseignant à la faculté de philosophie, en particulier sur les questions de philosophie de l'éducation, qui forme de, de, de, de, de, de, de, de, de futurs enseignants. Et puis, euh, à ses heures perdues, il arrive aussi d'être psychanalyste. C'est ça. Soyez bien sûr les bienvenus. Nous commençons donc ce cycle par une thématique que je trouve belle en elle-même. Les autres le sont tout aussi, tout autant, je vous rassure, mais une thématique que je trouve belle en elle-même, et j'allais dire centrale, mais du même coup, vous allez le voir, difficile à travailler. Elle est tellement riche cette thématique de la patience que j'ai fait un choix, je vais tenter avec vous de la travailler en profondeur, en compréhension, plutôt que de la travailler en extension. Donc il y a plein plein plein d'éléments dont je ne parlerai pas alors qu'il faudrait évidemment en parler mais je suis rassuré puisque ensuite nous avons un temps de discussion ce qui nous permettra justement d'aller visiter tout ce que je n'ai pas dit, ce que vous avez en tête, et qui, bien entendu, est dans, dans le paysage de cette thématique de la patience. Il n'empêche que pour un temps limité, ayant tendance à être souvent très long, pour un temps limité, j'ai essayé de, de suivre une thématique qui me semble peut-être plus difficile, mais plus essentielle que les autres. En tout cas, une thématique à grâce à laquelle le reste pourrait trouver un axe sur lequel venir trouver euh, son, propre, euh, son propre lieu. Bon, vous verrez cela, c'est juste une précaution oratoire pour me prémunir « Allons-y euh, » Jean-Marie -Jean Violette à l'instant, rappelait notre choix original de travailler la question des vertus. Je vais partir également de cela parce que cela vaut d'être souligné. Donc si nous avons décidé de vous proposer ce cycle sur les vertus du soignant et j'insiste sur le terme de vertu mais c'est bien à l'égard des soignants que cela sera pensé. Donc si nous avons décidé de vous proposer cela ce n'est pas seulement pour explorer les enjeux éthique de la relation de soins. Mais c'est encore plus profondément pour faire entendre quelque chose au sujet de l'éthique en elle-même. Et ça me semble fondamental que vous l'entendiez d'entrée de jeu pour être accordé à ce qui va suivre. Si l'éthique, en ce moment, depuis quelque temps, mais particulièrement en ce moment, semble revenir sur le devant de la scène, elle est bien souvent réduite au traitement de situations problématiques qui laisseraient les acteurs dans des sortes de dilemmes insupportables, mais exigeant pourtant d'être tranchés. On rapporte l'éthique à des situations problématiques qui attendent des solutions. Ces solutions relevant bien souvent d'une sorte de décision venant trancher ce dilemme. Du même coup, un référentiel déontologique est bien souvent proposé, notamment dans le cadre professionnel, évidemment. Un référentiel déontologique est proposé qui définit les règles et les procès à même d'assurer de bonnes pratiques et permettant d'alléger l'épreuve des décisions qui sont difficiles à prendre. C'est rapide, pardon, mais c'est une sorte de géographie ou euh, de radiographie de l'allure de l'éthique en ce moment. Cependant, et c'est là que tout commence, cependant, toutes les situations, toutes les difficultés ne se prêtent pas à être tranchées. Ou du moins, elles ne s'y prêtent pas tout de suite d'entrée de jeu. Et trancher à ce moment-là, ce peut être redoutable, ce peut être déchiré, ce peut être abîmé, se peut-être détruire. Toutes les situations, toutes les difficultés, ne relèvent pas d'une décision d'action, ou d'une procédure à mettre en œuvre, ou même d'une discussion pour obtenir un consensus quant à ce qui est à faire. Je ne dis pas que cela n'a pas de sens de le faire, je dis que tout ne s'y prête pas. Il est des situations qui durent dans leur opacité. Il est des épreuves qui ne disparaissent pas par la magie d'un choix. Il est des souffrances, des tensions, des incertitudes qui ne se laissent pas résoudre sous l'application du référentiel adéquat. Cela ne marche pas toujours comme cela. Le temps n'est pas dans ces situations, le temps n'est pas une variable que l'on pourrait comprimer, mais il doit, le temps, il doit être rencontré et traversé dans sa durée même, il n'y a d'éthique véritable, et ce serait là, je crois, la conviction qui nous portait, il n'y a d'éthique véritable, il n'y a d'éthique possible que celle qui accepte la longue maturation du temps. L'éthique est cette expérience d'un bien, parfois même on va jusqu'à lui donner une majuscule, l'éthique est cette expérience d'un bien, d'une dignité, d'une noblesse, d'une humanité qui valent d'être visée, promue, défendue, mais seulement dans la longue transformation de notre façon d'être et de vivre. Cette promotion et cette défense passera d'abord par la façon dont nous serons transformés devant ce qui nous tient à cœur, au nom de ce qui nous tient à cœur. Il n'y a d'éthique que celle qui s'intériorise lentement pour initier un nouveau genre de vie il n'y a d'éthique que celle qui met au travail notre être tout entier en nous sollicitant dans la patience et la fermeté de laisser travailler. Les vertus, cette magnifique notion antique qui fut perdue et qui doucement se laisse redécouvrir, les vertus désignent cette transformation profonde, cette reconfiguration de notre être sous le travail de l'éthique. Et de fait, c'est bien de l'être qu'il s'agit et non pas seulement de tel ou tel acte. Et si l'agir sera pris en compte, c'est en tant qu'il prend racine et qu'il prend source en un être transformé, configuré, l'importance de ce qui est à promouvoir. Il me semble que c'est seulement sur le fond de cette approche qu'on peut entendre la formule médiévale qui fait de la patience la racine des vertus. Et nous entrons ainsi dans notre sujet. Belle formule, formule augustinienne, mais principalement assumée dans, dans la pensée médiévale, notamment celle de Thomas d'Aquin. La patience est la racine des vertus. On ajoutera plus tard, elle est la racine et la gardienne des vertus. Jamais l'éthique, comme nous venons de le dire, ne peut travailler sans que l'on acquiesce préalablement au travail du temps peut-être d'ailleurs, rassurez-vous ce ne sera pas le cas peut-être d'ailleurs pourrions-nous avoir la tentation d'en rester là en définissant la patience comme cet accord donné au travail du temps et ce serait déjà pas mal cet accord donné au travail du temps. Cependant, il faudrait encore ajouter que cet accord ne se donne jamais tout d'un coup et qu'il en faut du temps pour accepter le travail du temps. Cela ne se joue pas sur un coup de tête ou de volonté. Il faudrait aussi ajouter que cet accord donné au travail du temps n'est possible qu'à condition d'être assuré sur le fait que le temps travaille et qu'il travaille bien. Or déjà, nous avons là une difficulté sérieuse. Difficulté sérieuse qui justement va nous conduire vers une compréhension plus profonde de la patience. En effet, qu'en est-il quand le temps prend plutôt l'apparence de défaire les êtres et les relations Quand il travaille à l'encontre de, de ce que l'on aimerait qu'il fasse Qu'en est-il quand le temps devient lui-même une insupportable épreuve pour celui qui n'en finit pas de souffrir, et pour celui qui n'en finit pas de voir souffrir celui qu'il aime. Est-ce que vraiment la patience peut encore consister à donner son accord Serait-ce bien légitime, souhaitable, sain de donner son accord à ce malheureux office du temps Dans un magnifique recueil, certains étudiants ici présents savent de quoi je parle, dans un magnifique recueil, le poète Philippe Jacotet livre sa souffrance intime devant l'agonie douloureuse de son beau-père, beau-père qu'il considérait comme son père. Il nous parle alors de... La déchéance de cet homme fort, solide, sur qui il a pu s'appuyer, à qui il a pu s'en remettre, et dont il dit à plusieurs moments dans le recueil qu'il fut pour lui un maître. Il nous parle de cette déchéance et de la façon dont son père semble s'écrouler comme une montagne, en révélant cruellement la fragilité de notre humanité. Permettez-moi de vous lire quelques passages de ce recueil. C'est là où je vais mes lunettes. Et déjà, ça va aller. Je sélectionne quelques verts. Vient un moment, donc imaginez son père ou son beau-père, est dans sa chambre d'hôpital, dans une très très longue agonie. Lui est déjà un poète accompli. Il n'a pas grand chose à se prouver sur le plan poétique, et pourtant devant la souffrance de cet homme, devant ce qui semble s'effondrer, il réalise à quel point à chaque fois qu'il a parlé de la mort, à chaque fois qu'il a parlé de la souffrance, il a parlé de, de ce qu'il ne connaissait pas. Il en a mal parlé. Il a, comme il dit, joué avec de l'air. Or maintenant, les choses deviennent sérieuses. Et c'est dans la chambre d'hôpital de son beau-père qu'il écrit ce texte. Vient un moment où l'aîné se couche presque sans force. On voit de jour en jour sont pas moins assurés. Lorsque le maître lui-même, si vite, est emmené si loin, je cherche ce qui peut le suivre. Ni la lanterne des fruits, ni l'oiseau aventureux, ni la plus pure des images, non. Mais plutôt le linge et l'eau changés, Plutôt la main qui veille, plutôt le cœur endurant. Rien ne peut suivre l'autre dans cette espèce de périple sans fond. Rien ne peut le suivre hors ses gestes du quotidien. Le premier coup, c'est le premier éclat de la douleur. Que soit ainsi jeté bas le nez. La semence, que le bon maître soit ainsi châtié, qu'il semble devenir un faible enfant sombre, dans le lit de nouveau trop grand, enfant sans le secours des pleurs, sans secours où qu'il se tourne, acculé, cloué, vidé, il ne pèse presque plus. La terre qui nous porte tremble. Entre la plus lointaine étoile et nous, essayez de vous figurer cela, la plus lointaine des étoiles, visez-la en levant les yeux au ciel, même si nous avons une drôle de coupole faite de néon. Entre la plus lointaine, la plus lointaine étoile et nous, la distance inimaginable reste encore comme une ligne, comme un chemin, comme un lien. Pourtant, s'il est un lieu hors de toute distance, c'est ici qu'il se perd, ici, dans la chambre d'hôpital, près de celui qui souffre. Non pas plus loin que toute étoile, ni moins loin, mais déjà presque dans un autre espace, en dehors, entraîné hors des mesures. Notre maître, notre maître, de lui, à nous, n'a plus de raison d'être. Il est comme une lame à briser sur le genou. Pardonnez-moi un petit vernis. Muet. Il regarde cet homme qui ne peut plus parler. Muet. Le lien des mots commence à se défaire lui aussi. Il sort des mots. Il sort hors des mots. Il faut l'entendre Il sort des mots. Frontières. Pour un peu de temps, nous le voyons encore. Il n'entend déjà presque plus. Allons-nous ailer cet étranger s'il a oublié notre langue, s'il ne s'arrête plus pour écouter Il a affaire ailleurs. Il n'a plus affaire à rien. Même tourner vers nous, c'est comme si on ne voyait plus que son dos, dos qui se voûte, mais pour passer sous quoi. C'est quand même magnifique, même tourner vers nous, ceux qui ont déjà accompagné des nôtres entendent ça, même tourner vers nous, c'est comme si on ne voyait plus que son dos, tant il est en partance et impossible à rejoindre. Je vous invite à lire cela, c'est un recueil d'une très grande beauté, parce que d'une très grande vérité, parce que d'une très grande honnêteté dans l'épreuve. Chose d'une très grande patience. Le poète, vous l'avez entendu, parle ici de la plus grande épreuve, de la douleur la plus vive qui puisse être et qui est celle de la séparation qui s'opère malgré soi dans le déchirement de l'agonie. Cette séparation, ce n'est pas encore l'absence, et c'est cela qui est extraordinaire dans ce qu'il décrit. Il ne nous parle pas de la mort, mais de l'agonie. Cette séparation, c'est l'impuissance à rejoindre l'autre au lieu de ce qu'il endure alors même que nous sommes à côté de lui et auprès de lui. Il y a plus de proximité entre moi et l'étoile la plus lointainement imaginable qu'entre moi et cet homme que j'aime mais qui vit quelque chose qui m'échappe radicalement. En durée que l'autre Endure sans pouvoir savoir ce qu'il endure. Ou la santé, l'épreuve de la séparation. Endurer cela sans pouvoir le rejoindre mieux qu'on ne le fait, en étant là, près de lui, et en étant pourtant tourmenté d'être loin, d'être si loin, d'être si loin encore. Pour chaque côté, les mots se dérobent, les mots défaillent. Ils, ils manifestent l'impuissance, l'insuffisance ou le mensonge qu'il y a parfois à prétendre nommer l'innommable. Je suis avec toi. Je suis là, près de toi. Qui peut encore dire cela auprès du mourant ou du souffrant quand ce qu'il vit le rend à ce point inaccessible. Et pourtant, il s'agit de le dire encore, je suis près de toi. Encore. Encore. Mot étonnant. Mot étonnant qui peut prendre des accents extrêmement différents. Le encore avide de l'enfant qui en veut davantage. Encore. Le encore effrayé du malade à qui l'on propose un nouvel examen intrusif et douloureux. Encore. Le encore courageux de celui qui repart à la tâche et qui espère tenir encore, encore, encore un peu. La patience ce n'est pas seulement la capacité à, à attendre ce qui n'est pas encore mais c'est aussi parfois la force de tenir encore quand rien de bon n'est à attendre voilà me semble-t-il un retournement essentiel on aurait tendance à rapporter la patience à la sagesse d'attendre encore parce que ce n'est pas encore le moment. Or, il y a une certaine forme de patience qui consiste à tenir encore quand plus rien de bon n'est à attendre. J'essaie de le dire un petit peu mieux. On rapporte souvent la patience à l'art d'attendre. Et c'est même comme cela qu'elle est couramment définie dans les dictionnaires. L'art d'attendre. L'impatience, désignant du même coup la difficulté à supporter la frustration de ne pas obtenir tout tout de suite. De ne pas obtenir tout de suite ce qui est souhaité. Et la patience nous semble le symétrique de l'impatience. La patience se place ici sous le signe, oui, d'une certaine sagesse, capable de dominer notre impulsivité pour ne pas rendre impossible ce qui se donnera en son temps. En ce sens, la patience ne se confond ni avec l'impassibilité de celui qui est détaché, de ce qui se passe, ni avec la résignation de celui qui n'espère plus. La patience n'est ni l'impassibilité, ni la résignation. On pourrait dire, on doit dire, qu'il n'y a de patience que pour celui qui pâtit, comme l'étymologie insiste d'elle-même. Il n'y a de patience que pour celui qui pâtit et qui du temps, mais qui endure ce qui dure en vue de la fin qui est visée. Voilà donc cette sagesse d'attendre et d'endurer ce qui dure pour que soit enfin obtenu ce qui est visé. De cette façon, la patience semble s'épanouir en une certaine constance. Nous avons là une sorte de réseau des vertus. La patience s'épanouit en une certaine constance dans l'effort, dans la recherche, dans le maintien de sa visée. Tout cela me semble juste. C'est partie des choses dont on pourra discuter après. Et oui, c'est bien dans, dans l'univers de la patience. Il n'empêche que cela me semble un peu court. C'est un peu court. En tout cas, cela ne, cela ne suffit pas à faire de la patience une vertu morale. Car, comme le souligne Augustin, qui va être euh, un de nos maîtres de lecture pour la suite, car, comme nous le dit saint Augustin, les hommes mauvais aussi mettent en œuvre de telles dispositions pour parvenir à leur fin. La patience n'est pas le seul fait des hommes de moralité. Loin de là. Loin de là. La cupidité sollicite une certaine capacité d'attendre le bon moment en préparant ses affaires comme le pêcheur à la ligne prépare ses appâts et sait attendre le moment où cela pourra mordre. La patience n'est pas une vertu par elle-même, mais elle n'est une vertu que par l'expérience éthique dans laquelle elle se forme. Méfiez-vous de cette espèce d'apprentissage de la compétence à la patience. Elle ne garantit jamais l'éthique de la personne. Loin de là. La patience n'en est une vertu que par l'expérience dans laquelle elle se forme. Or, cette expérience éthique dépasse le conseil avidé qui recommande de prendre son temps et de savoir attendre. La patience est conduite par une conviction bien plus profonde. Cette conviction, et c'est là le cœur de ma réflexion, sous la houlette de saint Augustin, cette conviction Saint Augustin propose de la rapporter à l'adage socratique « Mieux vaut subir l'injustice que la commettre ». Mieux vaut subir l'injustice que la commettre. Voilà la ligne même de l'éthique socratique. Cette conviction à partir de laquelle s'initie une nouvelle façon de penser, l'homme, le bien et la vie bonne. Mieux vaut subir l'injustice que la commettre. Évidemment, vous allez me dire quel est le lien avec la patience. Il arrive. C'est seulement à partir de cette conviction que le sens de la patience peut s'entendre autrement que le conseil avisé de savoir attendre. Non, la patience ne se confond pas avec la force de celui qui supporte la douleur sans broncher. Vous pouvez l'admirer, mais il ne s'agit pas là de patience. La patience ne se confond pas avec la résignation de celui qui laisse faire le sort. Elle ne se confond pas avec l'impassibilité, comme on l'a dit, de celui qui est détaché. Elle ne se confond même pas avec la constance, de celui qui tient le cap fixé une fois pour toutes. Elle ne se confond pas avec la ténacité de celui qui s'efforce dans la vie, coûte que coûte. La patience n'est pas un exploit de la vente. Non. La patience trouve sa source éthique dans la crainte de devenir injuste en jugeant de tout à l'aune de sa douleur et de son malheur et en faisant payer à l'autre ce qui nous coûte tant et là c'est extrêmement concret descendez là aussi dans les, dans les situations concrètes qui sont les vôtres entendez comme il y a Tentation quand on a mal de faire payer à l'autre le mal que l'on subit. C'est cela qui est en jeu, c'est cela qui est visé. La finalité qui confère à la patience sa qualité de vertu, c'est le refus de l'injustice. Or, cette injustice pourrait prendre deux aspects différents en tout cas dans le cadre de la souffrance. Deux aspects différents. Soit celui de la tristesse sans fin, qui plombe toute relation, tout avenir, toute, toute présence auprès de celui qui souffre, soit la tristesse sans fin, soit la dureté à l'égard des autres, et en premier lieu, de ceux qui nous entourent. Tristesse sans fin ou dureté. Dans ces deux cas, ce qui conduit la patience, je vais le dire ainsi, et j'espère que vous allez l'entendre avec la meilleure oreille, ce qui conduit la patience, c'est le refus de maudire. Le refus de dire un mal définitif, soit de la vie, soit de soi-même, soit d'autrui. Le refus de rapporter l'existence, l'autre et la relation au seul constat du mal qui nous accable. Le refus de nous dire, pensez à Job, qui après avoir tant souffert et être resté si longtemps, en silence, ouvre la bouche pour dire ⁇ Maudit soit le jour de ma naissance ⁇ Entendez seulement que quand Job dit ⁇ Maudit soit le jour de ma naissance ⁇ c'est pour ne pas avoir à maudire Dieu. Maudit, maudit, maudit de vie. Maudit soit le jour de ma naissance. La patience c'est le refus de faire payer l'innocent, soit directement dans la récrimination et la persécution, soit indirectement par la condamnation de toute tentative de donner sens à la vie. De telle sorte que l'autre à côté de nous se voit privé d'un droit à vivre et à reconnaître du sens à la vie. Préférer supporter le mal plutôt que le commettre. Voilà comment nous devons entendre la patience. La fausse patience, j'entends celle du mauvais homme, celle du méchant, la fausse patience est dureté. La vraie patience est refus de la dureté, alors même qu'il en coûte tant à notre chair de rester tendre, parce qu'elle prête alors le flanc à la morsure de la douleur. Le refus de la dureté. La vraie patience est faveur gardée à la vie et à ce qui fait qu'elle en vaut la peine. Même si cette peine nous accable présentement terriblement, la vraie patience et faveur gardée à l'autre dont la présence continue de nous sembler une chance, une grâce, un don. C'est seulement cette décision pour la vie et pour son sens. C'est seulement cette reconduction de la décision à chaque fois que la douleur fait un nouvel assaut. C'est seulement cette décision maintes fois reprise qui fait la patience et qui se manifeste aux autres sous la forme d'une sorte d'endurance. Mais la personne n'endure pas parce qu'elle sait endurer, elle endure parce qu'elle refuse de le dire. La vraie patience s'ignore comme patience. Elle n'en est ni la recherche, ni la jouissance. La vraie patience est tout entière dans le combat que mène un homme pour ne pas maudire la vie. Dans le combat que mène un homme pour ne pas enfermer, pour ne pas statuer sur l'existence à l'aune du malheur. Et comme c'est dur. C'est ce qui fait dire à Thomas d'Aquin, après Augustin, que la patience, c'est le moment un tout petit peu technique, mais c'est dure quelques minutes à peine, c'est ce qui fait dire à Thomas d'Aquin que la patience n'est pas une vertu qui est établie dans le bien, ou qui le fait chercher à la différence de la force, qui est cette capacité justement à chercher ce qui est bon. Étonnamment, la patience n'établit pas dans le bien. Il ne suffit pas d'être patient pour être bon. Le méchant aussi est patient. Elle ne fait pas chercher le bien. Mais la patience est ce qui empêche de se détourner du bien. Elle est ce qui résiste à ce qui vient mettre en échec le bien en nous faisant penser que le mal aura raison. Tout. Ce qui, du coup, fait dire que la patience est la racine des vertus puisqu'elle consent au travail du temps, mais aussi la gardienne des vertus puisqu'elle garde l'homme de la dérive du non-sens. Toutefois, cette crainte de maudire ne peut pas être portée par soi seul. Cette crainte de maudire, elle ressemblerait encore à une sorte d'entêtement si on n'entendait pas qu'elle porte en elle, comme en creux, un véritable appel à l'aide. Un véritable appel lancé à l'autre, pour qu'il nous soutienne dans la possibilité, disons même dans l'espérance, d'un sens que nous souhaitons pouvoir garder pour lui et pour nous-mêmes. Je ne peux pas ne pas maudire sans être soutenu par l'espérance d'un autre. Allons donc à présent du côté des soignants et du côté de ceux qu'on appelle les aidants. De nouveau, entendons bien. La patience n'est pas un refus de la plainte, mais un refus de le maudire. La distinction est capitale. C'est justement quand la plainte est rendue impossible que la malédiction s'installe, que la malédiction monte et que l'on vocifère les, les pires injures, je ne sais pas comment dire, que l'on faire des pires choses à l'égard de l'autre, de la vie et de soi-même. C'est quand la plainte, justement, n'est pas rendue possible. Personne n'a le devoir, ni même, la, ni même pardon, la possibilité de supporter les difficultés sans se plaindre. Ce n'est pas humainement possible, ce n'est pas humainement souhaitable, ce n'est pas humainement exigible, supporter sans se plaindre. Et lorsque c'est le cas, lorsque quelqu'un supporte sans se plaindre, c'est toujours des plus inquiétants, c'est toujours l'indice de la solitude ou de l'endurcissement. Il est bon Qu'un homme se plaigne quand il souffre. Cela s'appelle le travail de la parole. Les proches et les soignants sont ceux qui peuvent autoriser la plainte en ne la laissant pas sans adresse et même en la supportant. Supporter la plainte de l'autre. Voilà peut-être la patience du soignant. Supporter la plainte de l'autre. C'est-à-dire l'autoriser. On, pla... enfin, on ne se plaint pas auprès de celui, de celui qui, qui s'écroule devant la plainte. On ne se plaint pas auprès de celui dont la compassion mal vécue serait telle qu'il pleure et qu'il se plaint davantage que nous. Ce n'est pas possible. Je ne peux me plaindre qu'auprès de celui qui peut supporter la plainte. Supporter la plainte. La patience du soignant prend ici la forme de l'écoute. Mais, et le mais est de taille, mais tant que la plainte n'est pas une atteinte faite à l'intégrité de la personne ni à celui qui souffre, ni aux soignants qui écoutent. Il ne s'agit pas de supporter la plainte à tout prix, quand cette plainte tourne au maudire. L'intégrité ne consiste pas seulement dans la dignité, mais dans la possibilité de pouvoir s'appuyer sur un sens qui donne à vivre. Or, quand la plainte de l'autre touche le sens sur lequel je m'appuie et qui me donne à vivre, cette plainte-là est malsaine. Je ne dis pas que sa souffrance doit se taire quand elle m'atteint là où ça fait mal. Je dis que quand la plainte vise à viser l'autre au cœur de ce qu'il aide à vivre, elle est malsaine. Et il ne s'agit plus de l'entendre sans boucher. Il ne s'agit certainement pas de tout supporter de celui qui souffre. Ce ne serait pas honnête pour lui, ni pour soi. La plainte du souffrant qui tourne à la haine peut devenir une atteinte à ce qui pour nous fait sens et intégrité. Elle peut même devenir une jouissance perverse, à entraîner l'autre avec soi dans la déroute de toute raison de vivre et dans une sorte de culpabilité à continuer à vivre et à penser qu'il y a du bon dans la vie alors que lui est condamné à souffrir autant. En ce sens, le patient doit être parfois rappelé, non pas à son rôle de patient, mais à sa capacité de patience, c'est-à-dire à sa capacité de ne pas faire payer l'autre pour ce qu'il vit. J'espère que la différence est à peu près claire dans votre esprit. Se plaindre, ce n'est pas faire payer. Entendre la plainte, ce n'est pas se laisser faire payer. Cela n'a pas de sens. C'est pourquoi le soignant doit lui-même pouvoir être écouté dans sa plainte, à son tour. C'est pourquoi il doit lui-même être soutenu dans sa quête de sens et dans sa résistance courageuse au non-sens, d'où le rôle, évidemment, des institutions et de la culture professionnelle dont on avait parlé l'an dernier. Ne vous inquiétez pas, on arrive bientôt à la fin. Le philosophe Henri Maldinet, euh, philosophe extrêmement original, euh, Lyonnais, philosophe qui avait créé un certificat de psychiatrie existentielle dans le cadre de la faculté de philosophie. C'est quand même extraordinaire. Un philosophe soucieux du soin, véritablement. Bon, après, il avait. Comment Du soin des philosophes. Du soin des philosophes et, et du soin, non, des personnes aussi. Le philosophe, sans doute avec-il à se faire soigner lui-même, j'en je, je, conviens. Mais... Donc le philosophe Henri Maldinet, euh, dans un essai qui s'appelle La transpassibilité, je vais en dire deux mots, la transpassibilité. Maldinet montre dans cet essai que l'appel à l'autre, pour celui qui souffre, l'appel à l'autre n'est possible qu'à partir de la présence de cet autre c'est la présence de cet autre qui ouvre l'horizon sur le fond duquel un appel aura lieu. Très original et très difficile à se représenter, l'appel à l'autre ne s'ouvre pas à partir de soi, mais à partir de l'autre, qui est disponible à ce qu'un appel puisse émerger. Je le lis rapidement. Quand un appel tout à coup nous saisit, Entendez un appel d'urgence, c'est de cela dont il parle. Quand un appel tout à coup nous saisit, nous ne reconnaissons l'urgence à ce qu'il fait, l'appel, à ce qu'il fait le vide en nous et autour de nous. Nous ne reconnaissons l'urgence qu'au fait que cet appel fait le vide en nous et autour de nous. Il nous coupe la parole, il nous coupe de la parole. Nous sommes interdits de tout sens préalable. Il nous requiert intégralement où que nous soyons et où que nous en soyons de nous, du monde et des autres. L'appel qui nous arrive ouvre alors soudain un nouveau monde. Un appel vient à nous, l'appel de celui qui souffre dans son urgence. Cet appel suspend en quelque sorte le monde de nos préoccupations. Il, su il suspend les, signifi les significations les plus communes du moment et il nous tourne vers l'émergence d'un monde nouveau, celui de l'autre, de sa souffrance et de la présence qu'il va s'agir d'endosser auprès de lui. Bizarrement, c'est par la présence d'un autre que le souffrant peut entrer dans un appel à l'aide, mais c'est par l'appel à l'aide du souffrant que le proche ou le soignant découvre ce qu'est le monde du soin, ce qu'est le monde de la présence. Cela me semble tout à fait riche. Je dis ça parce que je vais le condenser un petit peu, le corriger un peu. Maldinet appelle « transpassibilité » cette ouverture à l'événement. Transpassibilité, ce qui fait que l'on pas cible d'une nouveauté, que l'on est passible de ce qui nous traverse et nous ouvre sur quelque chose de neuf. Ce que l'on appellerait être disponible à l'événement. La transpassibilité. Ceci dit, nous devons compenser cette approche en rappelant que cette suspension immédiate du monde et du sens, telle qu'on les vit au moment où, où l'on en est, cette suspension du monde et du sens n'est possible. et ne sera une véritable disponibilité que sur le fond d'un sens plus profond et sur le fond d'un monde plus stable. Si on en reste à la pure suspension du monde et du sens, plus rien ne tient. On ne peut suspendre l'immédiat de ses occupations que parce qu'au fond de nous, quelque chose tient et rend possible en son assise l'événement de la disponibilité. Sans un enracinement fort, dans un terreau nourrissant et vivant, la disponibilité est impossible, quelle que soit l'urgence de l'appel, quelle que soit l'urgence du cri. Et c'est bien pour cela que la vertu, se travaille et qu pardon, la vertu de patience se travaille et qu'elle se travaille de Sans présence, sans attention, l'appel finit par cesser et ne demeure que les cris qui se perdent indéfiniment. Je pense à certains EHPAD où on entend crier, crier, crier. Cependant, percevoir la voix humaine sous les cris. C'est Donivas qui disait que le génie de la mère, c'est qu'elle perçoit la voix humaine sous le cri du nourrisson. Et c'est pour ça qu'elle répond par une parole elle entend que déjà le sujet parle, là où les autres ne l'entendent que crier. Pour percevoir la voix humaine sous les cris et pour répondre par une parole, il faut être solidement enraciné dans la langue des hommes. Il faut garder la certitude d'une humanité de parole qui attend, qui réclame et qui rend possible notre parole d'humanité. Sans cette certitude d'une humanité de parole, je ne peux je ne peux pas être disponible à l'appel et l'appel lui-même s'étrangle en un cri. Le sens de la responsabilité, oui, J'y crois. Le sens de la responsabilité permet de répondre à l'urgence. Mais c'est seulement la patience qui soutient cette réponse dans la durée, en offrant la garde d'un sens et d'une parole qui ne se défend pas malgré l'horreur de la souffrance. Il ne suffit pas de répondre. Il faut tenir dans la réponse. La patience se joue dans cette dialectique entre une disponibilité à l'autre, à l'événement, et une inscription dans le tissu serré du sens. Les deux à la fois, disponibilité mais inscription dans le tissu serré du sens, dans le tissu serré de la communauté humaine. Et là, de nouveau, la culture professionnelle devrait être le lieu de nouage pour une telle patience. Une patience en disponibilité, mais nourrie, nourrie par une réflexion et une reprise institutionnelle sérieuse. La culture institutionnelle devrait pouvoir porter non seulement les soignants, et ce sera peut-être à discuter avec vous après, mais aussi les aidants. Les aidants que l'on doit solidement soutenir dans leur épreuve de patience. Épreuve de patience qui est une épreuve d'impuissance et qui risque parfois de tourner à la haine de celui qu'ils aiment. Dans le huis clos de la vie domestique, dans le huis clos du foyer, quand l'aidant n'en peut plus devoir souffrir celui qu'il aime, il arrive qu'il le prenne en haine. Comment le souvenir Va-t-on lui demander à lui de faire un effort de patience Va-t-on se décharger sur lui de la patience que la communauté des hommes ne sait pas entretenir en défendant le sens et en permettant à quelqu'un de ne pas maudire Vous imaginez En être parfois conduit à maudire celui qu'on aime tant on voudrait que cela cesse. Encore une fois, la patience n'est pas le devoir de supporter. Ce serait perverse de voir les choses ainsi. Ce serait pervers, quoi. La patience n'est pas le devoir de supporter. Elle est la décision de ne pas verser dans l'injustice sous le coup de la souffrance. Je vais le dire dans une langue plus actuelle pour euh, chauffer vos oreilles. La patience, c'est cette capacité à s'interdire la maltraitance auprès de celui qui souffre ou auprès des autres. La, mal la maltraitance peut jouer dans les deux camps. Bien sûr qu'il y a de la maltraitance des patients, mais il y a une maltraitance venant des patients à l'égard des soignants. Une maltraitance des aidants, la maltraitance de ici devant s'entendre comme concernant les aidants et provenant des aidants. Les aidants, pardon le terme n'est pas très beau, mais c'est le terme usuel. Les proches, disons les proches, c'est bien plus vrai, les proches. La patience suppose cette conscience de notre vulnérabilité devant le mal qui nous porte atteinte. Vulnérabilité au point que ce mal pourrait nous rendre parfois mauvais, même auprès de ceux que l'on aime. Comme l'écrit Sylvie Germain, il s'agit alors, j'aime beaucoup cette formule, il s'agit alors de prendre le mal par le revers. Prendre le mal par le revers. Non pas en l'affrontant, mais en puisant plus profond que le mal et la souffrance. Jacotet, de nouveau, a une formule magnifique pour tenter de dire cela. Il dit, il s'adresse à lui-même quand il ne tient plus devant l'homme qu'il aime et qui agonise. Il se dit à lui-même, sois recueilli. Soit recueilli plus haut que la souffrance, plus haut, et puis il se reprend, non, pas plus haut. Soit recueilli plus ailleurs, et puis il se reprend de nouveau, non, pas plus ailleurs. Soit recueilli plus bas, comme une eau qui s'enfonce dans la poussière du jardin. Se recueillir plus bas comme une eau qui s'enfonce dans la poussière du jardin. La patience se recueille en espérance. C'est cela l'espérance. La patience se recueille en espérance. Non pas dans l'attente du miracle, mais en se gardant disponible au miracle de ce qui se donne encore à vivre de ce qui se donne encore à goûter le miracle de pouvoir rester encore sur le seuil sans céder devant la menace du non-sens et de la faim je vais finir de nouveau en poésie vous aurez eu votre ration pour aujourd'hui. Dans un magnifique poème, à nouveau, Henri Michaud, autre poète, Henri Michaud laisse libre cours à cette espérance. Alors là, pour le coup, l'espérance la plus folle et la plus sensée à la fois. Henri Michaud a vécu un drame monstrueux. Sa femme a été prise dans un incendie. À la fin de leur vie de couple, elle, elle Brûle dans cet incendie on parvient à la sauver elle est à l'hôpital elle est entièrement brûlée et défigurée son visage est, est brûlé au plus haut point elle va mourir dans les jours qui suivent il accourt et près d'elle il écrit le poème que je vais vous lire et qui s'intitule agir virgule, je viens agir je viens entendez bien la parole de l'homme fou d'amour et fou d'impuissance. Agir, je viens. Poussant la porte, en toi, je suis entré. Agir, je viens. Je suis là. Je te soutiens. Tu n'es plus à l'abandon. Tu n'es plus en difficulté. Ficelle déliée, tes difficultés tombent. Le cauchemar d'où tu reviens à garde n'est plus. Je t'épaule. Tu poses avec moi le pied sur le premier degré de l'escalier sans fin qui te porte, qui te monte, qui t'accomplit. Je t'apaise. Je fais des nappes de paix en toi. Agir je viens. Tes pensées d'élan sont soutenues, tes pensées d'échec sont affaiblies. J'ai ma force dans ton corps insinué et ton visage est rafraîchi. La maladie ne trouve plus son trajet en toi. Comme un chant grave, je viens. Ce chant te prend. Ce chant te soulève. Ce chant est animé de beaucoup de ruisseaux. Ce chant est tout entier pour toi. J'ai lavé le visage de ton avenir. J'ai lavé le visage de ton avenir. Valeur lustrale de l'amour fou, de l'amour insensé, mais de l'amour qui sait avoir raison d'aimer, valeur lustrale de cet amour qui ose bénir encore le visage et le passé et l'avenir. Voilà ce qui s'appelle prendre le mal par son revers, ne pas s'obstiner dans l'horreur et dans l'affrontement du mal, mais continuer de prendre soin et de bénir envers et contre tout.